Bien, on va voir maintenant comment installer un site Joomla sur un serveur distant. Pour cela, vous allez sur le site de joomla.fr. Le voilà, je vous cliquer dessus. Une fois cliqué sur le site de joomla.fr, il y a un lien de téléchargement Joomla en français. Cela a pour conséquence de télécharger une archive zip sur votre répertoire téléchargement par défaut. Alors Téléchargement par défaut si vous êtes sous Windows, normalement c'est là que ça doit se télécharger. Une fois que ça fait, on récupère le zip. Et l'idéal c'est de faire comme je suis en train de faire, de le mettre dans un répertoire à part. Donc Je vais créer un nouveau dossier. Voilà, ce dossier, je vais le renommer pour pouvoir me repérer après. Voilà, une fois que c'est fait, je vais copier mon archive à l'intérieur, enfin coller, pardon. Voilà, ensuite, je vais dézipper. extraire l'ensemble des fichiers. Voilà, ça devrait rapide je supprime l'archive parce que j'en je ai plus besoin Ça permet de fait d'éviter de l'uploader par erreur j'ai l'ensemble de mes fichiers ici présents parfait et maintenant j'ouvre un programme qui s'appelle FALZIA qui est un fichier euh, gratuit qui va permettre d'envoyer euh, mes fichiers vers mon serveur distant les informations pour vous connecter à votre serveur ou sont fournies par votre hébergeur. Donc pour cela, je vais placer Falzia à côté de mes fichiers. Puis, je vais me connecter. Voilà. Et je vais donner les informations. Hot, User et Mot de passe. Encore une fois, c'est fourni par votre hébergeur. Je clique. Je me retrouve sur un répertoire qui s'appelle « Public HTML » ou alors ça peut être aussi un répertoire qui s'appelle WWW. C'est à l'intérieur de ce répertoire qu'il va vous falloir copier, enfin déplacer ces fichiers. Je les déplace comme ceci, enfin, il y a plusieurs méthodes, moi je prends celle-là, et ça a pour conséquence de uploader l'ensemble des fichiers qui étaient sur mon répertoire et de les déplacer sur mon hébergement à distance. Voilà. Un hébergement à distance, une base de données, MySQL, je vous invite à préférer un serveur sous PHP 7, si vous êtes sous Joomla, ça vous évitera quelques menus soucis avec les composants un peu récents. C'est terminé, j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de d'erreur dans le transfert échoué, ce qui est le cas ici. Donc là, je suis tranquille. Bon, J'ai accéléré le transfert, évidemment. J'ouvre... Euh, mon browser et je me connecte à mon site grâce à l'URL. Donc, ça peut être votre nom de domaine hein, si vous en avez pris un. Voilà. Et pour cela, bah, je remplis les champs. Le nom du site qui va servir de meta-title dans la serbe de Google. Vous pouvez le changer après. Hein. On va choisir pour, avec parcimonie. et Choisir en fonction de mots-clés et de votre référencement. Pareil, idem pour la description qui est la balise meta-description. Voilà. Je pourrais la changer encore une fois. Je pourrais la changer après. J'indique un email qui me servira de réception dans, pour les notifications de mise à jour par exemple. Un identifiant pour me connecter dans la partie administrateur du site. Voilà. Et bien évidemment, un mot de passe un peu complexe pour éviter de rendre service au hacker. Voilà, et je vous invite à choisir des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres. Voilà. Je clique sur « Suivant ». Voilà, je renseigne les informations de ma base de données MySQL, donc le nom du serveur, euh, le nom de ma base de données, l'identifiant. Encore une fois, ces informations vous sont fournies par euh, votre hébergeur. J'ai choisi une installation simple avec juste une page d'accueil. Euh, les options qui sont après permettent euh, de me faire envoyer ma configuration par email si, si j'en ai envie. Et je clique une fois que j'ai vérifié sur « Suivant » ou « Installer ». Allez hop, je clique dessus, ça m'installe ma base de données, c'est fait, J'ai pas eu de souci. Je dois supprimer le répertoire d'installation, sinon ça ne marche pas, voilà, je peux accéder à mon site. Une dernière modification qui consiste à enlever un petit nom qui s'appelle derrière index.php qui est un petit peu moche, qui vous aide pas trop au référencement. Donc je vais me connecter avec administrateur, administrator, qui est le nom réservé pour pouvoir administrer votre site bien évidemment il va vous demander les identifiants que vous avez saisis juste avant et le mot de passe que vous avez saisi juste avant voilà je clique sur connexion je vais aller dans la partie, alors là bon j'active euh, les notifications, je vais dans la partie configuration et sur le bouton réécriture au vol des URL, je mets oui. Ce qui va avoir comme incidence d'enlever un petit, dans mon URL index.php qui est un petit peu mouche. Je fais oui, j'enregistre et ne pas oublier de renommer un fichier qui s'appelle htaccess qui se trouve à la racine de votre site, le voilà on enlève l'extension .txt, voilà. on rajoute un point devant le nom, et votre installation est terminée. Alors ça, si vous avez un serveur sous Linux, si vous avez un serveur sous Windows, il n'y a pas besoin de le faire. Et voilà, votre site marche parfaitement, vous n'avez plus qu'à commencer à travailler dessus. Voilà.